Salut à tous ces princes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis avec Nat au musée d'art moderne de la ville de Paris. On a réalisé ensemble une petite vidéo sur l'art queer et sur l'exposition Eva et Adèle et je vous invite très fortement à aller cliquer par exemple ici sur la tête d'Eva et Adèle euh, pour aller voir cette vidéo parce qu'elle est, elle est vachement bien.